Ah mon cher docteur, je vous écris, vous seriez un peu surpris, je ne suis vraiment pas content d'être toujours trop bien portant. Je suis gras, trois fois trop, j'ai des bras beaucoup trop gros, et on dit en me voyant, regardez-le, c'est effrayant, quelle santé, quelle santé, approchez, on peut tâter. Ah mon cher docteur, c'est un enfer, vraiment, je ne sais plus quoi, Bravo ma chère, il est en fer J'ai René, mon aîné Quand il faut être enrhumé Ça lui tombe toujours sur le nez Les fluxions, attention C'est pour mon frère Adrien Mais moi je n'attrape jamais rien Pourtant j'ai beau pendant l'hiver m'exposer au courant d'air, manger à tort à travers tous les fruits verts, y a rien à faire. Hélas, je sais que lorsqu'on a la rougeole, on reste au lit mais on ne va plus à l'école. Vos parents sont près de vous, ils vous cajolent et l'on vous dit des plats de petits mots gentils. Votre maman constamment vous Mon cher docteur, si vous étiez gentil, vous auriez pitié Je sais bien ce que vous feriez, les pilules que vous m'enverriez Être bien